Décidément Je viens de partir, on a déjà croisé trois enculés. Donc il compte pour deux que ah je l'ai vu arriver que je me suis pas jeté dans l'interfile. Par contre si on fait ça à chaque feu et qu'il me gêne à chaque fois au démarrage, les 12 km vont être longs. Les designs sont pas si entre la Laguna et la classe s 450 en vrai. Si on a un peu un poil objectif, il y en a une qui doit coûter 20 fois moins cher que l'autre en plus. Et puis il y en a une qui doit aller 20 fois moins vite que l'autre, mais bon, on peut pas tout avouer. Allez gros. maintenant c'est ça qu'ils ont fait hier et je vous disais ouais faudra qu'on surveille s'ils ont supprimé une voie machin et je suis râlé comme d'hab en fait non ils ont refait tous les tracés toute la nuit et bah bien joué messieurs c'est à dire que cette nuit c'est de ce côté là qu'ils vont fermer Donc, je ne sais pas comment je vais rentrer mais en tout cas c'est du bon boulot Juste attendre un peu que les anciennes traces jaunes s'effacent complètement. Voilà, ah non, voilà, ils vont faire cette partie là, à mon avis, cette nuit. Du coup, Allez, ça. Ouais, marche très bien ces freins. La baisse arrière un peu présent. But nobody's dead like that.